Demoiselle, Demoiselle dites-moi, qu'est-ce qui ne va pas Mais mais, non, vous. Non, vous ne pouvez pas faire. Eh Enlève de main ce ah, Désolé, eh, je n'ai rien que... fait. Hein? Je, je voulais juste l'aider. Non, rien, je fais rien. Hein euh, Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a On l'a violé. Qu'est-ce qui ne va pas Je n'ai rien fait. Vous... vous pouvez lui demander. Eh. T'inquiète pas, laisse-nous, je m'en charge. Madame Madame, s'il te plaît, écoute-moi. Non, non, non, non, non, non, non, viens, viens, viens avec nous. Oh, viens, viens, viens, oh. Alors, où habites-tu Hein Tu habites oh, où madame oui. Il faut appeler, appeler Ella. Ella. Ella. Où est ton téléphone Ok. C'est bon, viens. Viens. Mets-toi, mets-toi. Vas-y. Faites... Non, fais attention, Faites attention. Ouais. C'est bon. Voilà. est-ce que tu peux me préparer une tasse de café s'il te plaît Je ne m'attendais pas à te voir réveillée aussitôt. Pourquoi Parce que j'ai un tout petit peu picolé. Un peu, tu dis. Ma copine, ouais. tu t'es tellement bourré la nuit dernière que c'est un étranger qui est venu te ramener. Quoi Un étranger De quoi est-ce que tu parles je n'en attendais pas moins de toi. Ah d'ailleurs, je n'arrive même pas à me rappeler de quoi que ce soit en ce moment-ci. Je t'avais dit hier de ne pas te rendre au club. Et spécialement sans ta voiture. Et moi, je t'avais supplié de m'accompagner. Mais tu m'as clairement dit non. <rire> oh Dieu, <rire> il était si mignon. Mais de qui est-ce que tu parles Christy, ça m'a étonnée parce que je te beuves avec un mec depuis longtemps. Mon Dieu, qu'est-ce que ce gars est mignon. J'espère que cette fois-ci, ça a marché. Je ne sais pas de quoi est-ce que tu parles. Ah, oh, merci mon Dieu, je ne vois pas de quoi il parle. J'ai des saules. Oui. Et la nuit d'hier, je ne m'en souviens plus. De toutes les façons, je ne vois pas de quoi est-ce que tu parles. Ah, ma tête. Euh. S'il te plaît, je vais pas voir le café maintenant Ça marche. Oh, merci Mais ce gars est très bel homme, hein Oh, je t'en oui, prie, arrête avec ça, s'il te plaît. Non. Non. Oh, arrête avec ça, sinon je m'en serais souvenu quand même, hein Joseph Oui, madame. Tu oui, n'entends pas qu'on frappe, vas-y oui, madame. Salut Oui Hey Salut Grasse Comment tu vas Qui êtes-vous Tu ne te souviens plus de moi Non, je ne vous connais pas um, Attendez, je crois que je vous connais C'est vous qui m'avez ramené ici à la maison, n'est-ce pas Exactement Ah Ella m'a parlé de vous Elle a vraiment fait ça Oui Oh, bien, je suis juste là pour savoir si tu te portes bien, c'est tout. Mmh. Je l'ai bien, comme vous pouvez le voir. Hein, là, je suis sur le point de sortir. Ah, et là, elle est dedans. Je crois que vous avez besoin de compagnie. Hein? Ça va Merci. Hum, Joseph Madame euh, Le portail. Encore merci, hein euh... <rire> C'est pas grave, merci beaucoup. Moi, je m'en vais. Crois non, pas. Oh, oh, Seigneur, t'es à nouveau de retour. Je veux dire, quelle magie commis qu pour passer encore du temps avec toi. Donc, tu peux pas cacher ta haine Oh, voyons, je ne te hais pas. C'est juste que des fois, tu peux être une casse-pied à ennuyer. Toi, après de nombreuses années d'amitié avec toi, elle oh, vient ici. Oh, tu devrais devenir oh, ici. Non, moi de joie comme ça, ne pas. Tu as raison. Oh, Seigneur, tu m'as beaucoup oh, manqué. Viens oh. par ici, petite souris. <rire> je t'ai ramené des trucs. Ah oui, vas-y, dis-moi, qu'est-ce que c'est oh. J'espère que tu aussi ramené un petit ami. Mm -mm. Reste en dehors de ça, toi, folle d'ingue. Mais elle te fait Maintenant, je suis une folle d'ingue. <rire> okay. Il va falloir que tu oui, bien. Elle s'est ralloncée. Elle m'a tu une folle, folle d'ingue maintenant, in. oui. attends -moi. Bon... Quoi? Je peux te servir une tasse de café? Oh, non merci. Ah, ok. Comment t'as passé le week-end? Ah, oh, bien comme d'habitude. Bon, je peux voir t'es pas de bonne humeur pour discuter avec moi ce matin. Euh, je te verrai à 2h30 pour le dîner. Hmm? Bref, tu vois c'est ça qui me plaît chez toi. C'est cette sensibilité naturelle que tu as envers les gens. Ok, va pour un déjeuner. À condition que tu payes. Ah, je le ferai. Oui, trop ah, bien. Ok, à plus. Allô Oui, en effet. Je suis Gracie. Ah, oh, oui, les dossiers. Un instant, je vérifie tout de suite. Euh, euh, oui, c'est bon, j'y suis. Euh, et la rencontre est prévue pour Oh Tammy, je ne me rappelle pas t'avoir demandé de t'asseoir. Cette chaise appartient là-bas, là où toi et moi travaillons. Donc j'ai le droit de m'asseoir là où bon me semble. Hmm. Pourquoi est-ce que tu aimes pour se tiraille? Eh bien disons, pourquoi tu détestes converser avec moi? Oh, je ne déteste pas converser avec toi. Je tiens à mon espace privé. Oui, dans mon bureau, il n'y a pas le temps pour les commérages de cette boîte. Oh Tami, sors de mon bureau. Euh, et si je ne le fais pas? Je serai forcée d'informer la direction sur tes agressions verbales. <rire> euh... Informer la direction? Mais pourquoi? Oh. Laisse-moi te dire je te ferai des trucs dont personne n'était la fait auparavant Rotami mm -hmm. ne me pousse pas à hausser le temps sur toi ok? sors de mon bureau dégage <rire> j'ai doré ma chérie <rire> oh. mais tu n'as aucune honte hein tu manques à faire Pense? Ouais. Attends, laisse-moi voir. Peut-être que je ne pas bien. Jouer. Hmm? Tu vois cette fille-là C'est celle que j'avais accompagnée à la maison, celle dont je t'avais parlé l'autre fois. Voilà. Mon I Dieu. dieu. Regarde, elle est trop belle. C'est une prostituée. Non, non, non, non, non, non. À mon avis, c'est juste une travailleuse qui essaye d de se déstresser avec son patron. Oh. Ah. ah, je comprends, je comprends. Ouais. Bon, c'est quoi les jeux Voilà, je vais rien faire. Je vais rien faire, je suis vraiment fatigué par ce genre de femmes et l'air trouble. Honnêtement, hey, les femmes ne raisonnent pas des fois, crois-moi. S'il te plaît, ne parlons pas de cette femme. D'abord, c'est une femme qui aime trop la bérif Ah, je comprends. Je constate que tu as toujours une rancœur contre qui J'avais fait de mon mieux pour cette femme. J'avais fait tout ce que je pouvais. Quoi d'autre un homme peut faire En tout cas, je pense que c'est ce qu'elle avait mérité. Oubliez tout ce qu'il y a eu. C'est pas de ta faute. Tu avais essayé. Hey, bonjour, monsieur Ono hey, Oui. Alors, vous êtes donc de retour hey, Oui. <rire> Alors, comment c'était les vacances Bien. Je me dirigeais déjà vers l'hôtel. Ah oh, oui, je vous comprends, vous savez. Quand on est habitué à travailler autant avec ses horaires fixes, ça peut être difficile de rester ne rien faire. Alors, comment va votre famille Tout le monde va bien. Ah, oh, c'est bien. Alors, où est Bright um, Je crois qu'il est encore dans les escaliers. Parce qu'en fait, nous revenons du déjeuner. Bien. Oui. Ok. Ok. Euh, euh, Gracie. Ah euh, oui Euh, j'avais oublié de t'informer que okay ton nom a été retenu sur la liste des gens qui peuvent avoir des promotions. Est-ce que vous êtes sérieux Oui. Oh merci beaucoup. J'aimerais que tu bosses dur pour l'avoir. Très bien, je le ferai. Oh, Mais avant que vous partiez, vous avez oui. ramené quoi des vacances Rien de Je vais bien. venir chercher ma part. Oh, oh okay, oui, c'est pas grave. Je t'en prie, entre. Ouh, merci beaucoup de m'avoir accompagné. J'ai beaucoup apprécié. Non, Gracie, ne me remercie pas. J'ai besoin d'argent, ok Je suis ton chauffeur depuis une semaine passée. Je ne m'ai même pas remercié, même pas d'argent une fois. Oh, oh <rire> Seigneur. Bright, juste pour m'avoir conduit pendant une semaine. Et tu es déjà sur mon dos. Hmm. Rappelle-toi quand ta voiture était en panne. Je t'ai conduit pendant tout un mois. Et tu avais pratiquement possédé ma bagnole hmm, Ah euh, oui Ouais, <rire> plus on avance, plus les choses deviennent très chères, tu dois comprendre ça. Tu as raison, <rire> Bright. Hé hey Brad, Oh. quand vas-tu, ça fait longtemps. Je veux bien, j'ai appris que tu avais voyagé dans le cas de le service. Magnifique, je suis de retour, maintenant. Ah, Quelles Quelle nouvelle de Manuela ah ah, cette fille elle est obsédée à travailler. Je l'ai laissée là-bas à l'intérieur. Elle est vraiment obsédée. Euh, Est-ce que tu vas rester avec nous pour dîner? Oh, bien sûr. <rire> tu sais que je suis aussi. Ok, encore ouais. table. Bon bien, Bright, moi il faut que j'aille me changer. Je vais dans ma chambre. Je reviens tout de suite. Ok. okay ne bouge pas. Mais, mais, mais n'oublie pas d'amener l'argent pour les chambres. Oh, ah mais tu ferais toi. mieux d'oublier ça. <rire> oh mon dieu. Encore rêver à cette heure? Et non, mais attends, je te retourne la question. J'ai entendu du bruit et je me suis dit de descendre ici. Et quel genre de bruit est ce Qu'est-ce que toi tu as entendu? Euh, oui, mais je sais pas trop, mais je sais que ça vient d'en bas. Qu'est-ce que tu veux? Ah. Ok, premièrement, tu marches beaucoup trop. Et deuxièmement, Bright est là, tu vois, de quoi je parle? Je ne marche pas trop. Écoute, mon sommeil s'est coupé, ok Et ça, je ne sais pas comment te l'expliquer. Et pour Bright, Bright est un inconnu pour moi. Pourquoi Attends, mais Bright est mon meilleur ami. Et il est dingue de toi. C'est même ça le point. Et il est ton meilleur ami. Je ne suis ah, pas oui, très à l'aise avec ça. C'est mon meilleur ami. Je ne veux pas me mettre entre vous deux. Tu vois, non Oh, Emanuela, je t'ai rencontrée grâce à Mona. Mais regarde-nous à présent. Si je ne pensais pas que ça allait, je n'aurais pas accepté en premier. Hum, écoute, je veux que tu réfléchisses là-dessus. Ok Si je pensais que tu n'étais pas capable de prendre soin de Bright, je t'aurais présenté d'autres mecs, mais je sais que tu peux bien prendre soin de lui. Tu comprends Tu en es sûre Je suis vraiment sûre. Ok. Mm -hmm. Ouais, je pense qu'il me plaît. Ouais, il me plaît. Oh, un prétendant Un prétendant <rire> Ah, Seigneur Jésus Oh, je peux voir <rire> qu'il y a de l'amour dans l'air. Eh ouais. Ah, on va ça c'est bien, bien ça, c'est bien. Hmm, um, Mademoiselle Emmanuela Nanchi. je peux lui donner votre numéro s'il vous plaît um, Eh bien, à condition qu'il ne me colle pas. Oh non, mm, vendu. Ok, il ne te collera pas, ok Alors s'il te plaît maintenant, est-ce que tu peux aller dormir pour moi s'il te plaît Ok, je te suis. Bien, on y va. Et essaye de dormir oh, insomniaque. <rire> somniac oui, va dirais je somnambule Allô, Damien, je t'attends depuis des heures ici dans ce bureau, dans le bureau de Bright, Mais tu ne t'es pas montré, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu ferais mieux de te manier. Oui, c'est ma faute ou ta faute. Écoute, si tu manques à faire ce matin... Je te conseille de te déconnecter de la ligne du bureau. C'est passé de la maison, mais du bureau. Alors tu vas te déconnecter de cette ligne maintenant. Et te concentrer sur ton boulot. N'importe quoi. Euh... J'ai besoin d'une pause, ok Il me faut une pause. Je viens avec toi. Oh non, ne te dérange pas, ok Je peux prendre soin de moi. Je vais me rafraîchir les idées, changer d'air et je reviens. À plus. Bien, hum. ne t'ai-je pas parlé en français de façon claire quand je t'ai dit que je voulais être seul? Ah, mais c'est ici que j'ai souvent pris mon dîner. À quoi tu penses? C'est soit moi qui m'en vais ou c'est toi qui t'en vas. Bon, j'y vais. Et hey, hey, hey, non, non, non attends, attends, je quitte. Je vais m'en aller. Ok, ça va. Bright, je suis désolé. Tu peux t'asseoir. Je suis désolé. Grâce. C'est quoi en fait ton problème Je n'ai pas eu la promotion que je méritais. Mais tu ne l'as jamais eue parce que tu dois beaucoup y travailler. De quoi est-ce que tu parles Je me crève le cul pour cette promotion. Vérifie mon palmarès. J'ai abordé tous les clients qui font ce que cette boîte est aujourd'hui. Mais putain, qu'est-ce qu'ils attendent de, de plus de ma part Pourquoi tu cries comme ça J'en ai rien à faire, ok J'en ai rien à faire. Je mérite cette promotion. Entendu Oui, je la mérite. Sinon, je vais leur envoyer ma lettre d'émission. Oui, je non, le ferai. Non, non, non, non, non, pas seulement. Les gestionnaires savent que tu es la meilleure. Ils ont peut-être un meilleur plan pour toi. Je suis choquée de te voir te porter ainsi. Je n'ai pas une vie. Je n'ai plus de vie encore. Je n'ai plus encore de temps pour moi-même. Tu y as la vie et tu as assez du temps pour toi-même. Tu parles de la vie et des temps ici Quoi dire de Ella Qu'est-ce que tu vas dire de Ella mmh. Quoi à propos de Ella Allez, vas-y. Hein je ne hein vais pas conditionner <rire> sur Ella maintenant, si je t'en prie. On en parlera plus okay. tard. Okay. Ah. Okay. Bon, ah. j'ai toujours voulu que tu sois joyeuse, sois joyeuse. Oh, oh, ok. Merci. Oh. <rire> que gentil. Ok, ça va. Mmh. Bon, que, que veux-tu manger Tu es sûr que tu veux m'inviter non, t'inquiète, je vais. Tu es sûre? Ok, ah, je vais manger des spaghettis avec du poulet rôti, mm -hmm. du jus de fruits, de la salade. Okay, okay. <rire> ouais, je veux mes spaghettis. J'attends. <rire> Bonjour monsieur, salut, comment vous allez aujourd'hui Bien, bien, bien, je voulais juste savoir si euh, tu as reçu quelques documents ce matin Oh, c'est vrai Oui, oui vas-y Mais comment jusque-là, je n'ai pas encore eu l'argent sur ma table Salut, vous me connaissez très bien, je ne peux rien vous apprendre sur moi Dites-moi c'est quoi les problèmes. S'il vous plaît, envoyez-moi un fax à SAPI. Je pense que vous avez compris. Merci beaucoup à plus. Merde. Et pourquoi tout ça? J'étais ici tôt le matin et tu absent. Oh, désolé. Je t'allais savoir plus sur les colis qui devraient venir ce matin. Voilà pourquoi. Alors, comment ça va? Pas mal. Je pense que... Mais que... Tu peux être prêt demain soir Oui, le soir Si tout marche comme prévu mmh. Essaye de deviner la personne que je vis hier au resto Vas-y, juste devine, devine, devine Ton père Ah, mon frère Oh, tu, tu, tu, tu, tu, tu es vraiment un aventuré, toi Comment tu peux aller jusqu'à là Quoi Regarde, aussi longtemps que les activités ici à Lagos ne tournent pas je ne peux que penser à lui. Oh, je te dis vrai. Ça. Comme si je ne savais <rire> pas. <rire> oh mon frère, je prie seulement qu'on puisse réussir dans tout ça, c'est tout. Au cas contraire, je suis un homme mort. Billy va même oublier que je suis le fils. Il va me renfermer et partir avec la clé. Amen. Ah, mais... Je sais, je sais. Amour à vie yeah. <rire> tu, tu sais ce qu'il peut faire Hein <rire> Ah, ah oui. Okay. Mais la personne dont je te parlais, c'était Gracie. Là, il a, il a là. Mmh, je m'en souviens. Comment euh, va-t-elle Est-ce que tu. tu, tu... Mmh, mm. Vous avez causé Non. Mmh, mm. On n'a pas causé. Elle était avec son petit ami. Et... Elle était furieuse au départ, mais les gars ont euh, réussi à la calmer. Mmh. Mmh. Mmh. Mini Maison. Merci Seigneur. Eh. Hey. Hey, salut oh. salut. Alors attends, journée? Hein? Euh, <rire> je suis très content parce que tu n'as pas abandonné ton service quand même. <rire> Allez, au contraire, moi j'en ai marre de travailler à la oh, maison. Vraiment? Oui. Alors comment c'était le travail aujourd'hui? Bien. Eh mais où est mon nom? Dehors avec son petit ami. Ok. Oh. Excusez-moi, je mente. Mmh, comment ma chérie Ça va Oui. Sur mon chemin de retour, j'ai vu quelque chose et j'ai l'acheté pour toi. Waouh Merci. Merci. Oh mais toi Je t'en prie, assieds-toi. Alors, qu'est-ce que je t'offre Euh... Un dîner avec moi demain soir. Serait-ce un rancard? Peut-être <rire> Sérieusement, qu'est-ce que tu aimerais prendre Ok, ne te dérange pas du tu euh... Je rentre déjà. Ok, aussitôt. Oui, je te verrai demain. Vraiment, enfin, je t'attendrai, ok Ok, je te fais des pas. Ok. Mm -hmm. Prends bien soin de toi, ok hein Ok. Mm -hmm. Mm -hmm. <rires> hum, très bien. Bye. Euh, Mo Mona, es-tu en train de dire que Jake est un homme parce que tu en as fait un homme? Oh. Tu dois savoir que c'est moi qui ai créé cet homme. Tu t'entends quand tu parles mmh. Mona, ferme-la, ok Ton attitude ces temps-ci commence à me taper sur les nerfs. Gracie, quand les gens expérimentés parlent, s'il te plaît, ton opinion n'est pas les bienvenue. Juste écrase-toi. Mona, je ne te permets pas de me parler comme ça. Je n'accepte pas ça. Ah, je sais que c'est difficile. Je le sais. Mais calme-toi, tu vas t'endurer sur. Écoute, peut-être que Mona n'a pas totalement tort. Je crois que tu devrais avoir une vie. Je veux dire, pourquoi tu travailles encore autant pour être promu à la banque, mais tu ne l'as pas été. Et peut-être que jamais. Euh, Ella, euh, toi aussi, tu partages ta vie Oui. Pour une fois dans ta vie, Gracie laisse à un homme la place. Allez, en boîte, te saouler, rester avec nous. Ce n'est pas assez. Tu sais, un jour, on prendra des chemins différents. Qu'adviendra-t-il de toi Écoute, j'avais une vie avant de vous avoir rencontré, vous deux. Avec ou alors sans vous deux, ma vie avancera. Ok je crois que j'ai plus rien à faire ici Audrey, si tu n'as pas à te fâcher ma chœur Si tu es lesbienne, informe-nous parce que là on ne te comprend pas Le problème c'est ça, elle ne veut pas écouter Laisse-la, c'est son problème Qu'est-ce que tu veux Il est 3 heures et je sais que demain tu as besoin de te réveiller tôt. Que fais tu encore réveiller Et pourquoi toi tu es encore réveillée Je peux gérer. Oh. Oh, toi tu peux gérer ça et moi non, n'est-ce pas oh, mais qu'est-ce qui te fait croire que tu es meilleur que moi hein? Tu peux cuisiner, mais Gracie ne peut pas. Tu prépares le meilleur café, mais Gracie ne peut pas. Tu as la meilleure des relations de couple, mais Gracie n'en a pas. Oh, hey, tu peux me gérer une nuit sans sommeil Mais Gracie ne peut pas Mais qu'est-ce qui va pas chez vous les filles Je vois Ça rapport ce qui s'est passé plus tôt dans la soirée Je suis désolée, ok Je suis vraiment désolée. Je voulais pas que ça te mette à bout de nerf comme ça Tu es désolée Et si toi tu ta meilleure amie Gardez vos opinions et vos excuses Parce que moi j'en ai pas besoin Gracie t'as bu quoi Gracie t'as bu ou quoi Allez voyons Je n'ai pas voulu te blesser Écoute, je veux dire, mais pourquoi vous de l'avons vous, vous n'arrêtez pas de m'ennuyer comme ça Pourquoi vous m'attaquez des paroles aussi dures la sait qu'on vaut mieux que ça, elle le sait Nous ne voulions pas t'énerver. Allons dormir. Allez, viens. Tu as l'air vraiment... Ah, oui. Hein? Hein? Lève-toi un peu. Mmh. Mmh. Attends un peu, tente-toi un peu. Oh, t'es vraiment... De quoi j'ai l'air? Oh, ma chère, tente, tente encore. Euh... Tu as vu ça? Euh... Alors, Gracie, ouais. de quoi j'ai l'air? Ok, c'est bon, laisse tomber. Tu as l'air d'une vraie top modèle. Vraiment? Oh, laisse tomber, ne te dérange pas. Et tu la connais, non? <rire> c'est comme ça qu'elle est. Elle est toujours distraite à tout moment. Regarde-la. N'est-ce pas que c'est lui? Oui. oui. Oh! Hey! Salut! Comment vas-tu? Tu es très belle aujourd'hui. Merci. <rire> euh, on peut y aller? Et oui! <rire> Bye! J'ai J'aime ton style. Merci. Rita, elle n'est pas encore revenu. Mais mais qu'est-ce qu'elle retient dehors aussi tard Ah ah. Toi et moi savions que c'est pas un problème. Ils sont des adultes, bon sang. Et même si vous voulez coucher à leur première rencontre, c'est quoi le problème Comment peuvent-ils coucher lors de leur première rencontre Mais ce serait de la folie, c'est ridicule. Ah ah. Oh. oh. oh. Gracie, ne me dis pas que tu es jalouse. N'est-ce pas que tu avais dit oui Elle t'a demandé comment tu trouvais sa tenue et tu n'as pas répondu. C'est juste, juste que je sens comme si elle me prend mon meilleur ami. Dieu, je savais que tu n'étais pas d'accord avec ça. Um, pendant un instant, j'ai vu comme si um, Que Bright ne me prêterait plus autant d'attention comme avant. Um, tu vois, c'est ça. Tu crois qu'elle a remarqué oh, Dieu, pourquoi es-tu si jalouse hmm? Ne me donne pas cette impression, ok Ne me donne pas du tout cette impression. Mon Dieu, mais tu ne dois pas faire cette tête ils aiment Oh. Oh, tu sais que je t'aime, mais il y a des fois, tu es vraiment bizarre. Je sais que des fois, des gens sont très méchants, mais j'espère que ce n'est pas ton cas. Mmh. Arrête d'être jalouse. Va dans la salle de bain, brosse-toi les dents, change-toi les habits et va dormir. Non, mais tu t'entends euh... me donner des ordres, t'es ma mère Une petite maman. Va dans la chambre, change-toi les habits et va dormir. Il s'est fait tard. Ok. Maintenant. J'espère hein? qu'ils sont pas en train de coucher. <rire> Ils le font. Oui, monsieur, c'est entendu. Bon après-midi, monsieur. Je vous rappellerai dès que nécessaire. Bien. Les clients ont décidé que vous puissiez créditer son compte, mais de manière un peu plus discrète. Là-dedans, vous avez toutes les informations possibles. cas au contraire, vous m'appelez, ok? Right. Je t'ai appelé plus de dix fois la nuit passée. Tu pas répondu à mes appels, tu en as rejeté certains. Oh, je un peu occupé. Oh, c'était un acte délibéré, c'est ça Hum, mmh, pas du tout, pas du tout, c'était juste... Je le comprends parfaitement. Tu es arrivé ce matin au travail et tu n'es même pas venu me dire bonjour comme d'habitude. Mais il n'y a pas de problème. Si je ne pas venu te voir dans ton bureau pour te dire bonjour, pourquoi n'y viens-tu pas aussi chez moi Où est le problème là-dedans Dois-je venir dans ton bureau présenter mes excuses ou Je dois peut-être venir te montrer mon visage comme je l'ai toujours fait. Peut-être bien les deux Oh non, là tu n'as pas raison. Tu n'as pas du tout raison. je euh, tu occupe, on va discuter plus tard. Qui a envoyé ça Excusez-moi madame, je ne connais pas l'expéditeur. Tu peux t'en aller tu garder cette attitude jusqu'à ce que je te présente mes excuses Qu'est-ce qui ne va pas avec toi Dis-moi ce que je veux entendre. Toi et moi sommes allés dans un magasin pour voir une robe qui me plaisait et je dit que j'y retournerai pour l'acheter. Et la minute d'après, tu acheté cette robe pour Ella sans même demander mon avis sans me le dire. Vraiment, dois-je te dire en avance tout ce que je suis censé acheter pour elle Non. Alors, Ella c'est ton amie. Tout ce que tu auras besoin que l'on fasse pour toi, elle en aura également besoin. Je t'ai amené dans ces chambres c'était uniquement pour jeter un coup d'œil. Au contraire, je voulais aussi découvrir quelles ont toujours été tes préférences. Je jamais su que tu l'avais aimé. Je suis désolé. Et comment ça se fait que tu ne m'aies jamais demandé de sortir pour un rencard Mais oui, comment ça se fait Tu es ma chère collègue. Je ne veux pas te rencarder. <rire> je ne suis pas en train de te demander de sortir avec moi. Je suis juste en train de dire que dans tes perspectives. Est-ce que je suis pas assez jolie Tu es très belle et ça tu le sais. Un jour sans ton sourire, l'homme que tu vois ici ne sera pas au complet. Ok. J'ai été quelque part dans un champ. J'ai acheté ça pour toi. Je sais que tu vas l'aimer. Ah, ouais! oh! oh mon dieu Oui. Oh mon dieu, elle est magnifique Oh merci, oh Oh, je croyais que tu avais cessé de m'aimer de me montrer de l'attention. Et ça commence à m'énerver. Non, non, non, c'est pas possible. Tu sais que je t'apprécie beaucoup. Oh, merci beaucoup. Tu vois combien je t'apprécie Oh, elle est magnifique. Mais tu dois te débarrasser de cette jalousie. Uh -huh. Ok Oui. Oh, merci beaucoup. Elle est si magnifique. Ouais, oh. c'est très joli. Oh. Oh, merci encore. Ok. Merci. Que... Ah, alors, qu'est-ce que tu aimerais manger Euh... N'importe lequel. Bon, c'est moi du riz et un peu de jus. Juste du riz T'inquiète pas, c'est moi qui t'invite, te gêne pas. Oui ça va. Tu en es sûre. Oui, okay. oui. Merci. <rire> bon, j'arrive, t'as dit juste du riz, hein. Du riz et un peu de jus. Eh les filles, vous allez où comme ça Nous amuser. Oh, oh Et vous allez désarter la maison juste comme ça Mais en fait, ce n'est pas une mauvaise idée de passer le week-end avec quelqu'un que tu aimes. Oh, quelle porte pas. de grâce. Oh, elle est jolie, ta nouvelle montre. Oh <rire> Merci. Elle <est> très jolie. En <rire> fait, j'ai pas de problème avec ça, ok C'est juste que je vais tellement m'ennuyer dans cette grande maison. De toutes les façons, j'irai en bois de nuit. Allez, en bois de nuit pour qu'un autre étranger te ramène à la maison. Qu Quoi? Je ne te l'ai jamais dit. Hum? Oh, je vais tout te raconter sur la route. Allons-y. Rien à faire. Passez donc un bel après-midi à ne parler que de moi. T'inquiète, je t'appellerai pour te faire le contrôle. Ouais, Bye. Ça. Salut. Salut. Bien. Euh, euh, oh, mais bien. Qui êtes-vous? Oh oh oh. Je connais ce visage, n'est-ce pas? Bien. Je m'appelle Ahmed. On s'est rencontrés la semaine dernière au club et je t'avais ramené ici. Euh, euh, euh, euh, euh, euh, Est-ce que entre nous deux.. Il euh, y a quelque chose qui s'est passé? Rien. Franchement rien, c'était juste que tu avais beaucoup bu. Tu étais là, juste à côté de ta voiture. Il y avait un mec là, je ne savais pas ce qu'il faisait. Et tu avais fait tomber tes clés de voiture. Et voilà, je t'avais fait entrer dans la mienne. <rire> c'était vraiment bête de ma part. Je croyais même que c'était ma voiture. Oh, Seigneur, je suis vraiment pompette, n'est-ce pas mmh, ouais. <rire> Alors, que faites-vous ici Je veux dire, à 7 heure de la nuit. Rien de spécial. Oh, J'étais juste à la recherche d'une bonne partenaire ce soir au club. J'avais tort parce que toi tu es là avec tes abus sexuels et tu n'attendais que <rire> moi. Mais quelle audace de venir de ma maison et me raconter des conneries en face! Tu sais, la fois dernière qu'on s'était rencontrés, tu étais du un... genre. Je dois te le dire. Putain. Quoi? Ce n'est pas ce que tu es? Vous allez vous lever de mon fauteuil et sortir de ma maison maintenant Non, pas sans toi, chérie. Dans ce cas, j'appelle police. Oh, excuse-moi, P. Tu vois, tu peux même utiliser mon phone. Oui, vas-y. <rire> Écoutez, vous pouvez rester ici pour je ne sais quoi faire. Mais assurez-vous que rien ne disparaisse de cette maison. Oh, ne te dérange pas pour ça. Sans gêne, n'importe quoi. Je suis là, je vais être sécurisé pour cette nuit. Alors là vous mais qu'est-ce qui va pas chez vous est-ce que vous réalisez que ça c'est pas correct oh. Oh. Oh, seigneur comment pouvez-vous coller une femme comme ça rentre dans ta chambre mets tes habits je vais sortir avec toi sortir hasard du matin écoutez qui que ou quoi que vous soyez je ne vous connais pas ok vous ferez mieux de sortir de ma maison maintenant tu es toujours comme ça? Écoutez, quels que soient les plans que vous avez derrière la tête, soit ils sont sûrs, ils ont échoué. Ok? Maintenant, quittez ma maison. Le portail est grand ouvert, ok? Alors, allez-vous-en maintenant. Le matin, il va falloir que vous partiez. Ouais. Tu penses vraiment que c'est une bonne idée? Hey, écoutez, écoutez, monsieur. J'en ai assez de tout ça. Ou soit vous, partez. Ou j'appelle la police. Est-ce que je peux avoir une tasse de café? Quoi? Une tasse de café ce que vous voulez exactement de moi L'amitié La même que tu partages avec Bright Quoi Mais... Que diable êtes-vous Bien Disons qu'on a des bureaux sur une même avenue. Et moi J'ai fait de mon mieux pour savoir que Bright est ton meilleur ami. Hmm? Mais j'ai déjà il n'y a pas d'espace pour vous. Oh bien sûr qu'il y a de l'espace, Gracie, tu le sais très bien. Non non non non non, non. ne m'appelez plus jamais comme ça, ok Vous n'êtes pas autorisé à m'appeler comme ça. Hmm. je crois que j'ai fini votre tasse de café. Tu vas jamais foutre à la porte Oh mais ça se voit. Oh, de toute façon, je serai de retour cette fois-ci je vais t'inviter à venir dîner avec moi je t'amènerai au club disons à 11h ça sera parfait passe une bonne journée ma chère et merci pour l'hospitalité Ella, Mona et Bright. Ne laisse personne d'autre entrer dans cette parcelle jusqu'au lundi. Tu m'entends, entendu Oui, madame. Va fermer le portail. Très bien, madame. Ah, mais... À quoi est-ce qu'ils pensaient et, et si Ella et Mona étaient ici, qu'est-ce qu'elles auraient conclu Ah, oh, mon Dieu. Merci, Seigneur. Oh. Merci, mon Dieu. Oh, Seigneur. Oh. Mais qu'est-ce que vous voulez eh C'est quoi encore ça C'est quoi le problème ah. Il était ici. Qui, quoi Qui était ici Qui était ici ah, Ahmed était ici. Ah, le musulman là c'est ça, c'est Écoutez, écoutez, écoutez. Ce n'est pas ce que vous pensez. Ce n'est pas qu ce que, que vous pensez. Et qu'est-ce oh, que moi je pense? Je ce n'est ah, ah, pas ce, qu -ce non, que vous pensez. Non, non, non, non, non, non, non. Ah, Gracie, regarde-toi. Quand tu es dénudée comme ça, il s'est en travaux. Ah, non, mais il n'y a rien qui s'est passé. Rien du tout ne s'est passé. Rien du tout. Wow. Et là, rien ne s'est passé. Mona, rien ne s'est pas passé. Écoutez, pas oh non, rien ne s'est passé. Mais écoutez, Il n'y a rien qui s'est passé. Laissez-moi vous expliquer, ok? Je vous dis ce qui s'est passé. Très bien? J'étais habillée pour me rendre en boîte, prête et maquillée J'ai entendu qu'on frappait à la porte, je croyais que c'était Ella Et j'étais super contente Quand je vais à la porte C'était Annette oh. Oui, mais rien ne s'est passé vraiment oh. Je suis sérieuse, je juste venue ici, je vais me faire qu'un café, c'est tout Je suis sérieuse, ça ne s'est passé rien. Tu suis tombée te... Arrêtez avec tout ça, arrêtez Gracie Gracie Gracie Viens, haut Tu as un cadeau. Un cadeau Ouais, c'est ce chien. Et ça vient de qui Je ne sais pas. Il a été déposé avec une note où c'est marqué que il est à toi. Son nom est Danzel, s'il te plaît, prends-en bien soin. Venant d'un admirateur. Ah mmh, oh mais ça c'est un cadeau du ciel. <rire> T'as vu ce chien Regarde-le il est si mignon. Oh là, là. Allez, Danzel. Danzel. C'est ça, Danzel. Hein? Oh, je, je vais le garder. Bien. Je me fiche de qui il vient, je le garde. Je sais pas de qui ça vient. Je ai rien à faire. J'aime ce chien. Il est trop mignon. Oui, Danzel. Oui, non, Il a grand, yeux grands Oui, qui est-ce Un instant. Oui, encore, puis-je t'aider Salut. Salut. Je suis là pour voir Gracie. Ok. Prends place. Faites comme chez vous. Merci. Gracie Tu as dit la visite Gracie ah. Salut Gracie. Comment tu vas Je ne me rappelle pas t'avoir invité. En fait, j'avais... J'avais aussi pensé à propos de ça vont me venir. Mais je me t'ai dit que si j'attendais, je n'aurais jamais une invitation. Oh, et eh bien quand tu es déjà ici, ne te gêne pas et mets-toi à l'aise. Je suis occupée à l'intérieur. Je peux voir que tu t'es déjà avec Denzel. Salut Denzel, un très bon chien. C'est toi qui l'as envoyé. Tu l'aimes Oui, je l'aime. Mais ça, ça ne change pas le fait que tu n'es pas invité dans ma maison. C'est quoi cette manière agressive? Arrête un peu d'agresser ces pauvres génomes. Pourquoi ne me les présentes-tu pas? Et comme ça, tu vas lui servir quelque chose à boire. Ahmed, je te présente Mona. Mona, Ahmed. Qu'aimerais-tu boire? Tout ce que vous avez me conviendra. Merci d'avance. Oh, viens là, viens là, viens là. Oh, viens là, gentil chien viens approche Ooh. donc tu adores le chien oui je les aime mais je les garde pas oh ok c'est bon allez vas-y va va va va. allez wow mm -hmm. tu oh, es un bon gentil chien, chien. Oh. Hmm. Non. très gentil oh. <rire> <rire> ah. fais vite Chrissy <rire> oh, oh mais on dirait qu'il est amoureux de Bien, toi, ce chien, <rire> chien. Oh, ai dit chien Hop, elle vient Oh J'en ai dit chien Tu te regardes quand tu chantes ça <rire> pas Je crois qu'il est ses chansons Écoute Tessie Si tu continues toujours à rejeter tous les hommes qui se présentent Donc tu ne vas jamais te marier Tessie écoute moi Cet homme t'aime et il me plaît aussi. Tu dois lui donner une chance. Tu n'attends quand même pas de moi que je sorte avec un musulman. Oh. Donc tu essaies de me faire croire que sortir avec un musulman, c'est un Pff. Écoute, tu connais ma famille. Je veux dire, tu sais que je ne peux pas me mettre en couple avec un musulman. Si je tombe amoureuse de lui, mon père dira non. Je veux dire, tu sais avec quel type d'homme mon père veut que je me marie. Toi et moi, ça vient très bien que la relation entre toi et Pasteur John, ça ne marche pas. Vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Et je pense que c'est la à cause de ta timidité et non ton père. Ton père ne représente pas un problème. Pourquoi tu n'essayes pas de donner une chance à ces garçons Je t'en prie ma chérie de bien vouloir libérer ton esprit et de te laisser aller. Ah, ok, Tr très bien, ok Tr Très bien, je t'ai entendu, je vais essayer, ok <rire> mets-toi dans les crânes-côtes tu tira avec lui, donc. Prépare-toi déjà, ça sera chaud. Lâche-toi, ma chérie. Oh, allez, Gracie, si, qu'est-ce que tu fais? Ma charlatan est prévu, on va manger. Ah, oh, je n'ai pas faim, faut que je finisse ça. Ne me dis pas que tu vas pas manger. Je dis, je n'ai pas faim, est ce de force. Ok. Ella, ton ami est très souriante. A-t-elle donné les jackpots N'as-tu pas remarqué que ces temps-ci, elle est très enthousiaste et débordante de joie Oui, je l'ai remarqué. Et cela est dû à quoi mmh. Tu ne devrais pas demander. Laisse pas toi qui lui a conseillé de sortir avec un musulman. Ils sont déjà ensemble. Oh. Ah mon Dieu Merci oh. si. oh. Ma Mais chère. tu n'as pas de Tu pont. peux le dire encore. <rire> et c'est à qui que tu fais ça Hey, Seigneur, fais attention ma chère Mais Mona. Hein? Oui. comment tu as pu le dire de sortir avec un musulman, mon dieu ça c'est impensable Tu parles comme une personne qui a perdu la tête Toi et moi savions très bien que ça fait très longtemps que Tracy n'a pas sorti avec un mec Je lui ai juste motivé pour voir les choses autrement <rire> Je pense que tu as eu tort et je pense que tu devrais faire sortir comme tu l'as fait entrer Juste laisse-les laisse, s'amuser, ok Toi et moi savions très bien qu'il ne nulle part je pars, manger, tu ne viens pas J'arrive, je règle de trois le petit Donc, tu, tu vois que je n'ai même pas pu... Ah, euh, salut Salut Hey Que fais-tu sur mon lieu de travail Oh, c'est vrai, franchement, je ne savais pas que tu travailles ici, hein. Alors, je, je voulais vraiment te voir. Où est-ce que vous partez comme ça ah, Nous allons déjeuner. Oh, où est ta voiture Elle a eu un accident lors d'une sortie solitaire nocturne. Donc, je l'ai emmenée chez le mécanicien. Elle est encore dans son garage. Ça fait un petit bout de temps qu'elle est. <coughs> oh, je vois. Ah, um, Désolée. Um, Bright, voici Ahmed. Un ami. Et Ahmed, voici Bright, mon meilleur ami. Salut, monsieur. Content de te rencontrer. Ah, le plaisir est pour moi. Euh, Bright, excuse-moi, je dois un peu, euh, te l'arracher pour quelques minutes. J'aimerais lui parler pendant 5 minutes dans son bureau. C'est ça, te dérange pas. C'est pas un problème, mais tu dois bien prendre, Swindon. Oh, te dérange pas, c'est promis. Pouvons-nous <rire> mmh. Ok, ok, Merci. Bonsoir madame. Ah bonsoir, ça va mm, Madame. tard. Je suis fatiguée. Ah tiens, ça me revient. Ma voiture, qui l'a déposée ici Si ce n'est pas l'immatriculation, j'aurais cru qu'elle est nouvelle. Donc tu ne pensais plus récupérer ta voiture du garage <rire> Ce n'est pas ça toi aussi. Avec ces 30 000 Naira de facture, ça m'était totalement sorti de la tête. Bon, quoi qu'il en soit, elle est déjà ici, donc il va falloir que je paye, j'ai pas le choix. Regarde. Le récit. Quoi Il m'adresse un reçu alors que je n'ai même pas encore payé son argent Ça c'est très étrange. Bon, je suis fatiguée, là il faut que j'aille dormir. Ok, c'est bon, c'est ta campagne Mais quoi Qu'est-ce qu'il y a est bon. Attends, est-ce que je suis bien ah. chez moi hein? Hein? Hein? Oui, c'est simple. Alors Mais à quoi est-ce que tu joues est ouais, tu Encore un peu. Continuons. Et... Tadam Quoi Mona T'as laissé un homme entrer dans ma chambre à coucher Mais qu'est-ce que ça veut dire Comment est-ce que tu peux me faire ça Un homme dans ma propre chambre C'est Ahmed c'est aussi lui qui a ramené la voiture. Ah, Ahmed. Ah, non, non, non. Ça ne peut pas être possible que ce soit Ahmed. Je veux dire, on était ensemble presque toute la journée. Ça ne peut pas être lui. Bien que je lui ai donné un petit coup de main. Mona, est-ce que tu es sérieuse C'est mm -hmm. Ahmed qui fait tout ça Oui, c'est lui. Oh, mon dieu. Ça sent tellement ah, non, <rire> bon. Ah, sent... Non, c'est bon, c'est bon. Oh mon dieu, c'est si gentil Tiens, oh du vin Wow, c'est mon vin préféré Monatoire Oh c'est très gentil Il y a ours, oh mon dieu Oui, une nounours Heureuse oh. nuit de sommeil, oh merci, je vais en avoir une Ça c'est trop chaud. Oh, je vais dormir avec lui Viens par ici J'ai l'ai mmh, quel est ton nom Comment devrais-je l'appeler Ah, euh, Ahmed. Ahmed, non Mon Alice Oh, sérieux C'est bon Qu'est-ce <rire> que tu fais <rire> Alors, elles <-ce rire> l'appeler et là, hein Ella et là? Ella et là? Ella, là, c'est bien Ok, mais tout ça, c'est magnifique et c'est si gentil. Je oh. pense que tu dois l'appeler Que je l'appelle mm -hmm. Ouais, je crois que je devrais faire ça. <rire> je vais l'appeler. Oh mon Dieu, c'est tellement joli Bon, disons merci à Dieu, aujourd'hui, nous sommes vendredi. Comment prépares-tu ton week-end Ouais, voilà, je vais voyager pour aller voir ma mère, tu sais ce que ça veut dire Oh oui Ouh, Je pense que je suis allé la voir pour lui dire quand même une certaine vérité. La vérité sur quoi Que tu ne fais qu'y rencontrer des hommes et que tu rejettes, tu n'as pas besoin de te marier. Tu sais que ça, c'est pas la vérité. Écoute, c'est juste que tous ces hommes et ne me plaisent pas, je ne vois rien de spécial en eux. Hum, alors Ahmed Ahmed, c'est juste mon ami. <rire> Exactement, je t'attendais à dire ça que Ahmed Ahmed n'était que ton ami. Alors laisse-moi te dire une chose. Ahmed est le fils de Chief Bella. Mais est-ce que ça change quelque chose? C'est juste mon ami. <rire> juste un ami. Tu dois vraiment être très très prudente. Oh, t'inquiète pas, je serai prudente, c'est juste un ami, rien okay. de cloche avec ça. Ton je suis sérieuse. Merde. Ça va. Donc, sois juste prudente, voilà tout. T'inquiète pas pour ça, ça ira pour moi. Ouais. Tu n'es pas heureuse de me voir. Très bien je comprends ta réaction, c'est normal bon je vais juste m'en aller Madame Gracie, euh, pouvons-nous aller faire un petit tour pas me rappeler la dernière fois que j'ai marché comme ça. Je veux dire, ça m'a tellement rapproché de la nature. Tu vois, et ça m'a beaucoup plu. Merci beaucoup. Je ne m'y attendais pas mais j'ai aimé. Merci. En tout cas, moi, j'éprouve du plaisir à chaque fois. Je marche. Je marche souvent seule et je contemple la nature. J'ai... Euh, j'ai conduit lorsque c'est ma très nécessaire. Ouais. <rire> ok. Ok. Je peux voir que tu es fatigué. Tu sais quoi? Je vais juste partir. Et je vais t'appeler demain. Ah, oh mais il n'est que 19h! Tu peux y rester. Ah, oh, désolé. Si tu veux partir, vas-y. Tu peux partir. Ok. Euh. Gracie? Puis je t'ai <rire> Oui. Gracie, réveille-toi, il est déjà 10 heures Gracie Gracie, réveille-toi Réveille-toi, qu'as-tu fait pendant la nuit? Gracie, réveille-toi, bon sang Réveille-toi, non? Je m'ennuie oh. Qu'as-tu fait la nuit? Réveille-toi Oh, Seigneur, mais mon âge, je vais te le répéter combien de fois tu n'es pas ma mère. Lâche-moi un peu la trappe. Ok Je vais me réveiller quand je le voudrais. Là, je vais encore dormir. Tu ne dois pas me laisser toute seule. On est samedi. Rappelle-toi, ok Rappelle-toi aussi, te plaît, Je suis toute seule, je t'en suis. Écoute Maintenant, tu comprends ce que ça fait de se retrouver toute seule à samedi, hein Ouais, et en parlant de ça, comment vas-tu hum, Ah, c'est bon. bon. On a revu. Mona a rompu avec son petit ami. Oh, Seigneur, si je pouvais m'inspirer de mes relations pour te donner conseil mais tu sais que je ne suis pas bonne à ça. Comme toi -hmm. ok? Je te prierai de bien vouloir contrôler ton langage. Par contre, tu feras mieux de à ton musulman. En parlant du musulman, il m'a embrassé la nuit dernière. Oh. Mm -hmm. Il m'a embrassé. Je suis sérieuse, il m'a embrassé. Et il est si bon. Et ça, avec quel goût? Mmh. ça fait mmh. le goût hein. mmh. de la crème aux fraises et à la banane oh, mmh. oh mais sérieux c'est ah. trop bon ah. c'est trop bon mmh. arrête ça <rire> oh. Oh, je te jure c'est bon, les de Rénaissance sur terre ok, avant que tu ne parles tu oh. beurs sur ce truc à manger ah. oh, cette femme, toujours là à me couper mon sommeil moi j'ai dit que je voulais dormir oh je veux encore dormir Bonjour, Idriss. Salut. Gracie, ça va Je vais bien, merci. Je peux m'asseoir Ok, prends place. Merci. Bienvenue. Merci beaucoup. Ah. Edris, <rire> j'ai appelé Ahmed plus de cinq fois aujourd'hui, mais il ne décroche pas à mes appels. J'espère qu'il va bien. Il va bien. Ça va. Ama, uh, Gracie, je dois te dire la vérité. Ahmed, euh... Ahmed traverse le moment le plus dur de sa vie. Voilà ce qu'il y a. De quoi est-ce que tu parles <rire> Qu'est-ce qui ne va pas avec lui De vrai, je suis pas mieux placé à te le dire. Je peux se le découvrir s'il si revenait. Et hey Joyce, je sors un peu pour... Salut chérie. Hey, hey. Comment tu es arrivé ici Je commence à m'inquiéter, je t'appelais plusieurs fois et tu ne décrochais pas. Ah, Je suis vraiment désolé à propos de ça, mais on va en parler à mon retour, ok Ahmed, où vas-tu Je pars voir Aladji. Ahmed, est-ce que tu vas bien Allez voir Aladji, c'est mettre de l'huile encore dans le feu. Comment Kassani? Et j'espère que tu ne vas pas prendre ce risque-là. a, tu sais très bien que je n'ai pas de choix. Ah non, tu as d'autres choix. Tu vas devoir te mettre trouver solution ensemble avec nous. T'es, pardon, Kulukamakambuté, pardon. Pardon, Kulukamakambuté. Bah, Godé, mais non. chérie, je vais t'appeler une fois que je suis de retour, ok? Ok, je vais rester ici à t'entendre. Mais s'il te plaît, passe-moi un appel, hein? Oh, sûr, t'inquiète pas. Ok chérie, uh, prends bien soin d'elle, ok Ahmed Ah. euh, que je peux t'offrir? Ah. Ah. s'il te plaît. Ok. laisse-moi te servir dans une minute. Je boss. dis que tu ne paies pas. Ah, je dis, je vais tu peux pas. Je veux voir ton boss. Qu'est-ce qu'elle qu ne que voit pas, pas, pas ici Elle insiste qu'elle veut te voir. Voici, qu'est-ce qu'il y a Je suis venue te voir, mais ta brute de secrétaire me refuse l'accès. Oh, je suis désolé, ce sont les ordres que je lui ai donnés. Oh, mmh. tu prends sa défense, n'est-ce pas Très bien. J'en ai assez entendu comme ça. Ok, garde ceci. Je viens d'être promue. été aussi humilié de toute ma vie. Ahmed, mais qu'est-ce que tu fais ici Ce n'est pas ce que tu voulais de l'espace. Maintenant que tu en as, alors laisse-moi tranquille. Ce n'est pas ce que tu penses. Regarde, je l'admets, c'était pas bon de ma part. Mais essayons de laisser tout ça derrière nous. Et la dernière chose que j'ai... Ahmed, je sais ce que tu veux. Et je t'ai laissé tranquille mais ça, ça fait mal que tu ne veuilles pas me laisser entrer dans ton monde, surtout qu'en ce moment, c'est instable. Tu es une femme, Gracie. J'ai l'obligation de te protéger et non de partager mes problèmes avec toi. Mais de quoi est-ce que tu parles Je suis ta femme parce que tu peux prendre soin de moi Écoute, si moi je ne dois pas savoir les problèmes que tu as, alors va-t'en. Il va falloir qu'on redéfinisse notre relation. vraiment partir? Seigneur, j'arrive pas à le croire. Oh, alors, est-ce mal pour moi de savoir ce qui va pas toi? Mais, je veux dire, pourquoi tu peux partager ton bonheur et non tes problèmes? Tu me fais sentir comme si je ne signifiais rien pour toi. Tu m'as laissé planter dans ta maison. Aucune excuse. Tu m'as embarrassé dans ton bureau. Et je te jure pas d'excuses. Et là, tu sur le point de partir parce que j'ai demandé qu'est-ce qui n'allait pas chez toi. Tu peux partir. Bébé Oui um... Avec mes calculs, tu as déjà rassemblé 600 millions et tu leur dois encore euh, 120 millions de naira. Ouais. Et tu n'as que deux semaines pour avoir l'argent. Sinon, tes biens devront être saisis, incluant ta maison et tes compagnies qui seront confisquées, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. Oh, chérie, attends, dis-moi, c'est pour ça que tu m'as mis à l'écart. Parce que tu seras expropriée dans un mois? <rire> Mon Dieu, tu aurais dû me le dire. Écoute, tu sais, je t'aime. Et je ferai n'importe quoi pour toi. Je te le promets. Tes biens ne seront pas confisqués. Ok Ok. Merci, je t'aime aussi. Et moi, je t'aime encore plus. Je t'aime beaucoup. Dorénavant, je vais commencer à tout partager avec toi. <rire> Très bien chérie. Maintenant, je dois m'en aller. Je vais t'appeler, ok Bébé, tu n'iras nulle part, ok Tu n'iras nulle part. Je veux dire, tu me dois beaucoup d'excuses et je veux que tu commences maintenant. Mais oui, maintenant. Je suis sérieuse maintenant. Mais <rire> <rire> maintenant oh. Je l'ai fait tout de suite. bien. Ça, c'est pour t'avoir embarrassé dans mon bureau. <rire> Mmh. Ça, c'est pour t'avoir laissé planter dans ma maison. Oui. <rire> ça, c'est pour les désagréments d'hier. Mmh. Et ça, c'est pour nous. Bright, arrête avec ça, ok? Arrête! Tu ne réussiras pas à me dissuader d'obtenir ce crédit parce que j'en ai besoin. Non mais attends, j'ai déjà tous les documents, tous les documents possibles que tu pourrais m'exiger pour obtenir ce crédit. Tout ce que j'attends de toi, c'est que tu le facilites pour moi. Le plus tôt possible. Je te laisse m'en dire que ça. Ça, c'est un risque pour ta carrière. En fait, ça, ça me rend si dingue. Comment peux-tu faire ça pour un homme? Grâce, ça, ça peut être un piège. Je le sais. Je l'aime énormément, ok? Est-ce qu'on peut pas prendre un risque pour une personne qu'on aime? En fait, ces garçons musulmans et je t'assure que cette relation ne vous amènera nulle part. Et c'est ça la solution Oui, voilà la solution. Je vois. Écoute, je peux t'avoir les documents de la maison de mon père, les documents de la compagnie, ceux de la maison dans laquelle je vis et de l'église. Si ça peut te convaincre à me donner un crédit. Ta tête va bien Quand on tente de me répondre. Ok, le prix de la location et la valeur de la maison, en fait tu connais tout le reste, tu peux même... Je peux aussi inclure ma voiture. Non, oublie ta voiture. Juste oublie ta voiture, ne va même pas là-bas. Allo, Ahmed. Euh, oui, l'argent va être transmis sur ton compte dès demain. J'ai pris un crédit auprès de ma compagnie, j'ai mis en gage les biens de mon père... Son église et ses immeubles. Oui, il ne laisse qu'un mois pour le remboursement de l'argent, sinon je serai dans la merde. J'ai besoin que tu me mettes en contact avec ton avocat pour ton approbation. Ouais, je t'aime aussi. Bye. tu as foutu quoi Hein Je peux pas y croire. Ça c'est, je veux dire, c'est quelque chose de très stupide que tu as fait. C'est aussi quelque chose de très stupide, de la part de Bright pour t'avoir parlé d'un problème confidentiel. Vraiment stupide. Ah ouais Tu t'as donné à ceux qui garde le silence dessus Qu'est-ce que tu voulais Oh Gracie, maintenant je sais que tu es vraiment vide, là-dedans. Quoi Est-ce que tu viens bien de dire que je suis vide Tu as bien entendu. Commence. Je n'ai pas besoin de savoir la raison pour laquelle vous discutez. Si vous voulez continuer, faites-le à voix basse parce que là, je suis très fatiguée. Madame l'amoureuse qui est ici, c'est s'est endettée de 120 millions de Naira pour son petit ami qui a des problèmes financiers. Et devine quoi Elle a mis en gage la maison de son père, son église et le lotissement dans lequel nous sommes. Est-ce vrai Voici J'ai jamais vu une telle stupidité de toute ma vie. Jésus-Christ. Ma chère, commence à emballer. Commence à emballer. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Mon oh Dieu. lis les rapidement. Parce qu'on a besoin de toi à la direction. J'ai l'impression que je parle à un mur. Je dis, oui. "Rotami. Je ne suis pas sourde, je t'ai entendu. Et maintenant, je vais te demander de quitter mon bureau. N'importe quoi. Oh, comment Ici, nous avons euh, 52 millions de Naira. Monsieur Jamel, c'est pas en fait notre problème. Le problème ne vient pas de nous. Laissez-moi vous expliquer quand même, vous. Ok, ok, je, je, je promets de prendre soin de ces problèmes. Ça va Pas de problème, pas de problème. Je vous en prie. Ok. Merci beaucoup. D'accord. Mais pourquoi tu regardes comme ça il y a quelqu'un qui m'a balancé J'ai reçu une lettre de la direction Oh mon Dieu Je risque aussi Qui a fait ça Je ne sais pas, j'étais censée me rendre à un rendez-vous avec des auditeurs cet après-midi à 14h Alors l'affaire était risquée Je n'en sais rien ah. Mon Dieu En fait, tu l'as été calmer, ça va Peut-être que tu avais oublié qu'il y a une règle pour toutes les banques et Sky Bank n'est pas une exception. Tu as pris cet argent sans respecter les procédures. Et pire, tu as mis en gage une maison sans les consentements de leurs propriétaires. Gracie, tu devrais savoir que d'abord, prendre ou donner seule une telle somme à la banque, il faut toujours respecter les règles. Et utiliser les propriétés des autres personnes pour prendre même une petite somme à la banque si c'est un crime euh, Je pense que tu sais ce que cette chose peut causer à ta carrière Oui, tu es en danger Bien Bon, comme nous demeurons avec les documents de la maison nous allons bel et bien les garder avec nous ici ça va être en sécurité jusqu'à ce que vous allez payer l'argent Et deuxièmement, Grace Vous êtes échéancé pour des semaines et je vous suggère que pendant cette période, vous vous trouvez un bon avocat. Parce que vous serez traduit devant la cour. Euh, euh, désolé, euh, je peux dire. Hey, tu peux dire tout ce que tu veux, mais devant les juges. Gracie, à quoi tu penses Tu penses que cette banque appartient à ton petit ami ou, ou c'est celle des de, de, de, de parents ou les gens de ton église tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu avais tous les documents à ta possession, mais pourquoi tu ne les avais pas mis en valeur euh, Je... Vous n'avait pas assez de temps. Ok. Maintenant, je pense que tu auras suffisamment de temps. Est-ce que tu peux nous laisser? Oui, monsieur. Ah oh oui, euh, révérend et euh, madame, je dois m'excuser pour tout ce que ceci vous a causé. Vous savez, tout ce que vous pouvez prendre comme décision contre votre fille, ce sont vos affaires. Mais pour nous ici à uh, Scarlett on vous a juste informé qu'elle n'a pas respecté les procédures. Il fallait plus je dois vous remercier pour votre présence. Bien, merci. Merci. Madame et Monsieur, en cas de problème, à nous Passez une bonne journée. Merci. tout gaspiller en un clin d'œil sans penser même tu tuer. maintenant je réalise que tu n'as pas la crainte de dieu en toi pas du tout gracie sais tu que l'église a été construite avec l'argent propre de ton père et tu es prête à gâcher tout ça juste à cause d'un homme jésus christ et qu'est ce qui te fait vraiment croire que cet homme va t'épouser tu la tête Oh Dieu. On s'en fout, qu'il épouse ou pas. Regarde les jardins d'enfants que tu as mis au monde. C'est une folle telle qu'elle est là. Euh. Maintenant, toi écoute-moi. Je vais te montrer le jardin que je suis. Si seulement, dans les deux prochaines semaines, tu ne remets pas les documents de la maison et ceux de l'église, là où tu les avais volés. M'as-tu écouté hmm. Oh Dieu, Chrissy. Tu viens avec moi ou pas? Ma fille, pourquoi tu joues Je veux ça? rester avec ta fille? Viens, ah. allons-y. Oh. Ok, c'est bon, j'arrive. Dépêche-toi. Ma fille, ah, c'est bon. Chrissy. Oh. Ah. Salut. Salut Ahmed. Comment va mon bébé? Je vais bien. Hey hey hey, qu'est-ce qu'on me parles Apparemment il y a quelque chose. Je vais heures. bien. En fait je vais d'ailleurs mieux. Bien merci. sûr. Ouais. Bien j'ai la joie d'être informé que le business que j'avais fait est aujourd'hui ça semble vraiment aller. Ah. C'est très bien. Est-ce que tu es sérieux Ouais. Et ça, c'est vachement bien. Mmh. Et c'est aussi à la fois inattendu. Je sais, je sais, je sais. Et l'argent qu'on avait pris à la banque, on va remettre avec 7% d'intérêt. Et on doit s'organiser, on doit les payer d'ici là. Oh mon dieu, oh, mon dieu je, oh, je te remercie beaucoup. Je ne sais même pas comment exprimer. Oh, oh, merci. oh mon dieu, ouais. merci, merci. Je t'en prie. Calme-toi, oh, calme-toi. Calme calme oui. Respire, respire. Bien. Euh, euh, J'ai réalisé que je peux tomber amoureuse. Et je suis ravie que je le sois de toi. Je suis vraiment contente. Merci beaucoup. Tu me remercies Gracie, de quoi parles-tu C'est moi qui dois te remercier. Merci énormément parce que t'as pas la moindre idée de ce que ça représente peut es retourner cet argent. Tu n'en as pas la moindre idée. Mais à quoi penses-tu Hein Tu penses que je n'allais pas remettre cet argent quoi Gracie, je savais que c'était ta carrière qui était jeu, Et je n'allais pas blaguer, même pas une seconde. Non Oh, bébé. Tu sais quoi j'ai une surprise pour toi ouais. Une surprise Mais j'aimerais que tu puisses regarder le miroir, celui-ci Ne te retourne pas C'est ce que je vais te demander Ok, okay. Ne te retourne pas Ok Les yeux, sont les yeux sont fermés. Bien, bien. Tant, tu peux maintenant te retourner. Mais où est la surprise Juste en bas. Ah bon sang C'est que ça se trouve à l'intérieur. Est-ce que je peux l'ouvrir Non, non, non, non, non, non, tu peux pas l'ouvrir. Tu ne peux pas les faire pendant que je suis là. Oh. Hein, tu sais, ce n'est pas aussi facile, hein, c'est difficile à ouvrir. <rire> je blagué. Merci beaucoup, c'est magnifique. Content que tu l'as adoré. Merci énormément. Merci. Merci. <rire> oh, je t'aime. Je t'aime, chérie. <rire>